Innover, c'est créer des choses nouvelles, euh, c'est aller au-delà des terrains battus, c'est ouvrir des portes qui n'ont encore jamais été ouvertes. Entreprendre, c'est une belle aventure, c'est une aventure humaine qui euh, oblige quelque part à se tourner vers les autres et à aller voir les autres pour euh, créer une, une œuvre commune. Partager, c'est euh, transmettre euh, une partie de ce que l'on a en soi et c'est aussi recevoir ce que les autres ont à transmettre. Collaborer, c'est euh, travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est forcément euh, mettre ensemble des idées pour qu'ensemble, on s'en trouve euh, grandi. Crunch, ça me rappelle le chocolat de mon enfance. <rire> ça craque, ça croustille, ça, c'est quelque chose d'autre de, de, voilà, qu'on qui qu ne trouve nulle part ailleurs. Il n'y a que au crunch qu'on trouve le crunch.